Nous me remercier. Tu vois, ah mais remercie ils sont là les envies oh, Je vais mourir. Il y en a un qui est en haut. Ouais. Ok. Bah j'ai un singe. Attends attends qu'ils viennent. Lorsque ouais bah ouais bah je vais attendre que. Tu vois Pour ça que je ferme les fenêtres vieux. Mais non mais là gros euh, je sais pas mais je sais pas pourquoi il y en avait un. C'est bah, impossible. Ah un Je hein, les ai pas tués hein. Un respawn peut et... Peut-être parce que t'as pris l'ascenseur, ou euh, je sais pas, il y en avait peut-être un en bas Peut-être, mais dans, tout, dans tous les cas... Euh, met... Vas mais Vas-y, mais casse-toi, toi, toi Ah, c'est la merde Va falloir courir Je vais en rejeter un, hein, moi, non Ouais, ouais, rejetons. un Ou je sais ah, pas Quoique, non, il y aura pas besoin, hein, j'ai pas envie cours, de péter les cours, cours, cours, pour cours. cette... Juste plus fort. Ouais, si, c'est bon Mais... What Pourquoi T'es venu T'es obligé Hein C'est pas grave, on va redescendre ah, Redescends sans moi oh T'es un ouf Redescends sans moi C'est bon, je suis bien moi. T'es bien ou pas Ouais, non, loin d'être bien, mais. En plus, mais je vais reprendre suis... l'ascenseur. Ah, ouais, je suis loin d'être bien moi. Je suis même dans le gratin là. Ah, ouais, je suis mort. Ah ouais. Bah, ils ont tous disparu, genre téléportation. Ah, ils ont disparu là Ouais, téléportation, ouais. Mais du coup, l'ascenseur il est chez moi. Ah, euh... Putain. Vénère ça. C'est chaud, hein. Bah ouais, je m'en doute. C'est plus large la... en tout cas. Ouais, mais là, tu vas monter, tu sais que t'as le respawn, hein. Là, ils sont là direct, attends. On prend l'ascenseur. Prends-le, prends-le, laisse-moi. Ouais, bah, je vais mourir avec un zombie dans la... Ah ouais, non. Meurs pas, meurs pas. Ah ouais, bah y en a un sur moi, vieux. <gasps> bah ouais, mais... Oh la la la la. Ils Pffaut sont où là. Bah ils sont tous sur toi vieux Et l'ascenseur il est es pas là Ouais ouais c'est sûr Ok T'as pas ouais, l'ascenseur hein. hein. Ouais ouais bah deux secondes, je, je rassemblais les 24 sans mourir déjà pour pas avoir de enfin, j'ai plus de singe hein Ouais je sais, je sais Tu finiras jamais la manche sans moi vieux Je viens de l'appeler Ouais J'aurais peut-être le temps de te revive mais ça sera vraiment tout pile Bouge pas euh, Je vais être devant euh, si. Ouais. Bouge pas. Je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Allez, s'il te plaît, le je jeu. mort.